Donc précédemment nous avons vu comment faire un boîtier pour notre capteur de température et d'humidité Alors maintenant je vais vous montrer comment programmer notre Arduino Télécharger sur GitHub le code, il faut le copier dans le carnet de croquis de l'Arduino Ainsi que le dossier libraries pour avoir la bibliothèque qui gère le DHT Cette bibliothèque a été faite par Adafruit comme vous pouvez voir dans le code on peut utiliser d'autres capteurs de, de température humidité le DHT22 et 21 normalement il y a juste à changer cette ligne dans le code au début après voilà ça c'est ce qui gère en fait LibreConnect c'est juste cette ligne là en fait on, on vérifie que si on reçoit slash info on lui envoie le nom du prototype plus le websocket on a par contre besoin d'une un, petite routine qui va nous euh, convertir les caractères reçus depuis l'USB en une chaîne de caractères et à partir de là on fait tourner le code qui va récupérer les valeurs d'humidité de température et de luminosité et pour la luminosité c'est optionnel vous pouvez le désactiver et l'activer au début du code j'essaie toujours d'avoir des variables au début du code qui permettent de modifier le fonctionnement où on branche les composants de toute façon c'est pas vraiment utile de comprendre comment tout ça marche vous pouvez copier le programme sur votre Arduino pour l'utiliser. Vérifiez que dans c'est dans outils en français que euh, la board c'est bien Arduino Nano et euh, le processeur ATmega328 Pour euh, port série, le mieux c'est d'essayer au pif, hein, je sais que ça marche <rire> c'est pas évident des fois il y a des ports séries qui sont créés euh, par Windows qui ne servent à rien donc euh, surtout si vous avez Bluetooth donc euh, là vitez euh, on a vu comment utiliser euh, directement notre capteur dans le moniteur série d'Arduino n'est pas obligé d'utiliser LibreConnect hein. le prototype fonctionne vous pouvez faire vos propres programmes si vous préférez donc euh, voilà avec LibreConnect il nous a repéré notre tempéra... capteur de température et euh, nous allons voir depuis les démos sur mannode.org interface on va le tester donc, on va ici et talalalat il se connecte automatiquement et là on a toutes les informations que notre capteur envoie. Euh, J'expliquerai plus tard ces deux boutons, la power off et reboot. C'est euh, quand euh, en fait, on peut lancer euh, LibreConnect en lui disant euh, de, que si on lui envoie des commandes spéciales, il va éteindre ou redémarrer euh, la machine. C'est très utile avec un Raspberry Pi en fait. Évidemment, là dans notre exemple, il n'y a pas les euh, capteurs de luminosité, parce que quand j'avais fait euh, l'exemple, il, il n'y en avait pas. Mais euh, vous pouvez créer vos propres euh, interfaces euh, grâce à l'éditeur de libre interface, qui est ici et dans, quand vous avez téléchargé le code pour le capteur de température dans Apps il y a un petit fichier JSON qui nous permet d'avoir une interface de base et depuis l'éditeur vous pouvez le modifier en cliquant ici Hop, et vous voyez tout le code dès que vous faites une modification et que vous sauvegardez automatiquement ça va remettre à jour le code ce qui vous permet vraiment de tester très rapidement des codes donc très brièvement, euh, je vais vous expliquer comment ça marche. Euh, J'utilise un, une bibliothèque JavaScript qui s'appelle Reconnecting WebSocket, ce qui permet de euh, fait le WebSocket. Si vous débranchez l'Arduino et que vous le rebranchez, il va reconnecter automatiquement le WebSocket en essayant euh, périodiquement de se reconnecter. Les WebSockets, ça, ça fonctionne vraiment comme le WebSocket de base euh, si vous n'utilisez aucune bibliothèque JavaScript, c'est-à-dire euh, là. on on a des événements, c'est-à-dire qu'on reçoit un message, s'il y a une erreur, si c'est fermé, si c'est ouvert le WebSocket, et en fait on l'assigne des fonctions, donc connection start, pour quand ça commence, on envoie un info, parce que c'est ça qui fait que ça envoie les données, et si ça échoue, on remet les capteurs à zéro sur l'affichage pour bien montrer qu'il y a un problème. Alors ici, c'est dès qu'on reçoit une donnée du WebSocket, on va récupérer toutes ces données, les couper par rapport au point-virgule, et après les afficher sur notre interface web donc je me suis fait m'amuse à changer l'icône du thermomètre ce qui fait qu'il fera plus ou moins rempli selon la température et, euh, et voilà, voilà le, vraiment l'interface donc on utilise Semantic UI pour gérer tout ça donc ça nous permet vraiment avec des classes CSS de très facilement créer notre interface petit défaut peut-être c'est un avantage aussi c'est qu'avec mon éditeur, il va, à chaque fois qu'on va ouvrir le code, il va le récupérer dans son état actuel donc si vous faites une sauvegarde, vous allez sauvegarder aussi les valeurs qui sont affichées donc c'est pour ça qu'au début du programme, je fais un reset pour être vraiment sûr que c'est connecté donc là vous pouvez voir que j'ai débranché l'Arduino et que je le rebranche sur un autre port USB donc le problème c'est que ça va changer le, le nom du port mais grâce à LibreConnect, il, il va automatiquement détecter le changement de port et, ça reconnecting websocket ça reconnecte directement sur notre interface web. Notre capteur de température sans rien toucher sans actualiser la page. Alors ouais, donc je vous montre un exemple un peu plus complexe que j'ai fait avec mon éditeur de code sur libre interface. Donc ici il y a deux capteurs de température, un iframe qui récupère l'interface mobile de météo France, donc comme ça ça me permet d'avoir le temps j'ai fait plein de petits boutons pour faire un peu une page d'accueil en fait c'est quand j'ouvre mon navigateur j'ai accès à, ces, à tout ça, tous ces boutons et euh, j'ai aussi rajouté ma domotique directement dans cette interface pour contrôler mes LED, la lampe dans le salon et la lampe dans ma cuisine on peut vraiment faire des trucs assez poussés en fait avec juste du javascript sans serveur web là par exemple il va récupérer les issues que j'ai sur un repository github donc ça me permet de voir directement dans la page d'accueil où j'en suis dans mon code.